Salut Homer Salut Doc, comment vas-tu ah, Très bien, bienvenue pour cette nouvelle émission Made in Japan Ça va être très simple, ça va être des vidéos du Japon totalement délirantes ouais, le exactement. J... Tout le monde aime le Japon oh, Moi oui, j'adore ça Ils font des jeux complètement débiles tout comme ce jeu-là ah, oui, Tout à fait hein, L'escalier... Euh... Hommes -savons. Voilà. T'aimes bien les hommes savons quoi, ah, mais <rire> Alors, le principe Ça va être pour ces bonhommes rouges de monter jusqu'en haut de ces escaliers. Mais attention, les adversaires en haut jettent du savon liquide. C'est pas bien, hein? Non, du tout. Parce que là, pas euh, cool. on peut voir qu'ils se font très très mal. Ouais, non, mais franchement, il euh, y a des fois, les Japonais. <rire> C'est vraiment des gros connards entre eux. Ils sont ni même. bon ni mauvais. Ni pour ah ni ouais, pour bah <rire> entre les deux en fait. quand moi je ne vois pas y pourribles. Là, tu <rire> vois, là, ça, là, tu vois. Ah là, vas-y. On arrête carrément le, le saut, le quoi. Euh... Ah, ah, tu, ah ça doit faire mal au cul Et là, boum Plaf, Encore dans le savon Regarde, Oup et Un peu plus, ça fait fallu s'entrer dedans, là. <rire> oh là, as vu là. Mais t'as remarqué que là, il y a deux bassins, mais c'est du savon aussi Oui, oui, oui, c'est des bassins avec du savon le... oh C'est des Ouh balles là là. de baseball Oui, euh, qui, qui éclatent Ah ouais. T'as vu Ouf. Ou c'est des boules de capote, je sais pas avec de l'eau. Si ouais, vous savez, dites nous dans bien, les commentaires. Bien, oh la pâche oh Alors, Alors <rire> information, au merde ne voit pas les vidéos. Y'a que moi qui connais les vidéos. Ouais, ah, c'est en un fait peu. une sorte de capote d'eau qui ouais, se passe d'idol en fait. C'est ça. ça, ça. Ouais. Voilà. Mais, voilà. Hey, mais ça ah. doit faire vachement mal quand même. Ah ouais, non mais... Quand ça t'éclate à la ouais, Mais Déjà, c'est casser la gueule. Par contre, c'est des escaliers. Hop Oh! oui, tu vois bien que c'est des trucs des ballons en La vache! Allez, Allez, retourne dans le savon. Allez, au revoir! Celui-là, il essaye, il est bon, bonne tactique. Ils ont carrément un projecteur à ballons Ouais, ouais, ouais. Oh la vache! C'est vraiment des enfoirés quand même. Il y en a un deuxième qui arrive. Allez, Ouais, au revoir! Au revoir! Allez, le bain brûlant, tout de suite. Alors, le principe du bain brûlant, donc, c'est deux grands boxeurs qui vont s'affronter dans les épreuves à la con, dans le Wednesday is dead Done, avec Faut pas euh, être Damada et moto. Hein. Ah, Faut non. pas être une chouchette. Hein. Non, non, non, non, là, là, on voit bien, en plus, les, les, c'est des gros gars. Les galères. mecs, ouais, ouais, ça se voit bien. L'eau est hyper brûlante. Brûlante comment tu te brûles, tu peux pas rester tu, dedans. Tu mets un œuf dedans, c'est bon, il est, ça cuis, cuis, est Voilà. c'est ça Ok, instantanément Voilà, donc la euh, cuisine en fait, c'est ouais. mad cuisine. Ouais, voilà, ouais. Alors attention, il va essayer de rentrer dedans, mais c'est hyper brûlant. Le but du jeu, de rester le plus longtemps possible. Celui qui reste le plus longtemps possible, il gagne. Voilà, j'aime pas t'entendre, terminer ma phrase, il sort déjà. Ah oui, oui, oui. Non mais... Euh... Allez, on va ré... on, on va refroidir les petites gibroulettes hein La petite saucisse là Parce que là, non mais là tu vois c'est. Les petites nakis là non, tu les cuis. Il se bien les boules en plus hein. Mais oui c'est pour ça que je te dis ça. Le mec il a, il, il a du like cheer. Alors a... C'est pas possible. Ah, euh... Sans concurrent. <rire> tu m'étonnes, mais, mais moi je le ferai pas mec, ah, c'est mais... pas possible. Peut-être ma femme, mais elle adore quand qu c'est brûlant. Surtout hein. qu'il n'y a pas de. de... De et.. Euh... Non, c'est juste pour les cons, C'est juste pour suis faire fou, les cons, tu vois. Excusez-moi. Mais déjà, il a battu son adversaire déjà. Ah ouais, ouais. Bah, mais les yeux. <rire> tu sais, t'imagines que les Africains, quand ils font les, la tête un peu bizarre, oui, t'as as, l'impression que les yeux, ils vont sortir des orbites. <rire> hein mais c'est ah des bah, grands ouais. malades. <rire> eh, bah, En tout cas, bravo quand même. Ah ouais, carrément. Ah oh là là, je pense que c'est quand même. Alors l'homme qui. L'homme qui, Mickey. Euh, non, non. En même temps, on retrouve toujours le savon liquide, hein. Bah, tu vois, il y a deux façons de jouer au bowling, apparemment. Il ouais. y a avec la boule, <rire> normal, et puis avec les humains. C'est pas, pas compliqué. c'est impressionnant. Mais impressionnant. Alors, vous allez voir. Et puis d'abord, c'est pas l'homme qui, c'est l'homme boule. Ah oui, l'homme boule. Voilà, hommage à la boule. Alors, le but du jeu, de courir le plus loin possible, et d'écraser sans qui, de faire un strike. De faire un strike. C'est chaud quand même, en hein. fait. Ah, oui, mais... oh, euh... ah Attention. Comme ça. Il va se préparer à lancer. Putain, si pas oh, le mais... visage de la terreur, là ah, <rire> ouais, Mais tu sais On dirait qu'il est possédé, le mec Ah ouais non, ça. mais là, il est, il est vrai. Pi. Puis... Ça, c'est. Ouah le... oh oh Il rabalète bien les mains. Joli. Ouais, joli. Joli. Putain, ouais. la pileuse, la vache ils s'en foutent ces japonais. Oh, <rire> euh, ils sont complètement mais plaisirs du cibouleux. Euh... Ah, attendez, on me dit que. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait. Euh... Il y aurait quelque chose. Non, c'est pas ses dents. Non, non, non, ils sont un peu pourris, ça c'est sûr. Attends, mais... merde. Je crois qu'il y a quelque chose. Ah bon, quoi Je sais pas ce qui se passe. En fait. Oh merde, il casse une kill. <rire> <Il reste une rire> oh, ça c'est con ça. Ah, ça ah, c'est cool. cool pour une kill la qui de l'horreur. Oh là là. Je sens bien le dramaturge hein, qui se fait. Et tu plus. Si tu regardes bien la vidéo, tu vois la qui elle, ouais, elle glisse, glisse. Sur le côté. Mais tombe pas. Deuxième essai. Attention. Ouh là là Ouh Eh non, ça c'est Aïe euh, aïe euh, aïe euh, Ça je, fait non, mal ça. On hein. revoit parce que franchement là, regardez bien, il se fait il se fait vraiment mal hein. Oui oui. Voilà, on voit bien mal, la tête. Ouais, Je voit, sais hein. pas. C'est pour le mettre sous un autre angle. Ah Matsuboto, il avait des cheveux à l'époque. Au ralenti, bien sûr. Mais tu regardes bien. Le, tu vois, il met bien sa tête. Et puis quand il arrive au oh truc, tu vois, quand il arrive au, au bout de la des, ah bah, des clips, mais... oh bah, Bon, j'espère qu qu'il a un stock d'aspirine quand même, hein, parce que putain. Ouais, euh, Doliprane et faire j'en sais rien mais... si euh... bravo à celui qui doit poser toutes les kicks quand même <rire> Oui Parce que ça doit glisser quand même Quand il doit les mettre, il doit bien galérer bon, En tout cas, bravo quand même Ouais, bien joué Mais bon, il a intérêt de prendre des aspirines là mec, oh, hein, parce ouf. que... Aïe, aïe, aïe, le coup Allez, la trappe infernale, pour te faire plaisir Alors le principe est très simple, vous allez voir des... Pas des humoristes, mais c'est des personnes qui vont imiter des... Des, des, des, des stars japonaises. Et s'ils enfin, font mal imitation ou s'ils vont pas jusqu'au bout, regardez ce qui va se passer. Mais bon, euh, faut vraiment être con hein, pour faire, faire un truc comme ça. Le, le, le ridicule ne tue pas. Voilà. Thank you. Au revoir. Non mais il y a franchement... Ah puis hein. la gueule des présentateurs <rire> T'imagines, nous un Christophe de Chavène avec des trucs comme ça oh <rire> Encore Cyril Oui, encore, mais... Oui, peut-être, ouais. Excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. Euh... Bah là, apparemment, ouais. il, il, il va peut-être imiter un présentateur. Hein, voilà, ça, là, un il essaie de chercher un œuf. Un œuf Il arrive la... à tenir un œuf comme ça Yann on oui, on dirait un neuf, ouais. Bon, je dirais pas l'autre mot, mais... Ouais, euh... je dis out, là. Out ah Ouais, out. <rires> ça, ouais. Mais, franchement... J'ai l'impression que la chute, en fait, c'est la chute qui est plus drôle que l'imitation. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ils disent, ah, c'est bien l'imitation, mais j'ai envie de voir la chute. Ouais, <rire> <ça, rires> c'est ça. Surtout au bon moment, quoi. Oh, ma tête... Ouais, on tirait mon prof. <rire> Ton prof de quoi <rire> Prof de maths <rire> Non, mais tu sais, moi j'avais un prof, c'était pareil. Au hein. voir. <rire> il y avait un prof, je sais pas, il avait une tête bizarroïde, oui, mais. Euh... Laisse tomber. Mais il ressemblait pas à ça, des profs avec des trucs sur la tête. Ça, ça, non, c'est le prof de chimie, ça. <rire> oui, prof de chimie. Ouais. <rire> Au suivant Oh là. Oui. Donc, il se présente. Et il présente après la, la, la personnalité qui... Il y a la petite limiter. photo euh, en bas voilà. à, à gauche. Tout à fait. <rire> Puis j'amour de rien. <rire> ouais, ils savent très bien qu'il va aller dans la trappe. Hein. Ah, ouais. C'est énorme quand même. Hein. <rire> oh Au revoir. Tu <rire> sais, t'as l'impression... des fois, il parle... Mais en fait ils en ont <rire> tellement d'art qui causent ou qui font l'imitation tu vois Ils appuient, boom ah, ouais, Oh à ah, la, la prochaine Lui il est bien descendu en pique <rire> <rire> Allez Millan oh Allez Juppé salut <rire> J'appuie j'appuie <rire> je, sort, plus, bien, je hein. veux je veux, <rire> je veux plus je veux ou je veux plus? Ah oui, c'est celui c qui a des problèmes de problème problème. Deux yeux! Oui, problème de Snail! De il a pris un. Moi j'aurais plutôt refaire un, mais. Ouais. Et. Oh, ouais. Voilà. oh joli! Mais attends, et. J'espère qu'il y a des protections. Oui, oui aussi <rire> on Mais tu même. sais qu'il y a un jeu comme ça, je sais pas si tu connais, c'est un jeu où t'as as une espèce de trappe et t'as des oui, candidats. Oui. Ça, sur, bah ça, un... on, on découvrira ça dans quelques épisodes. Ah ok, ça j'aime bien, je voudrais bien voir. On fera un épisode spécial, hein. spécial sur ça. Je voudrais bien voir. Football, ouais. Ouais, on fera un épisode spécial, je vous le promets. On va aller sur la Ça va, c'est pas un, ça va être trois maintenant peut-être. <rire> Je sais pas. Ouais. <rire> c'est genre... ils ont envie de vraiment d'appuyer, il n'y a pas un seul candidat depuis tout à l'heure qui euh, reste. Non, hein. personne, il, ne passe, hein. personne ne passe. Personne ne passe, c'est tout Allez, ça à l'attrape. Une petite fille, une voilà. un petite... Bon, grande euh, fille, pas petite. Hein. <rire> Toujours la tête de l'imitation en, en bas à gauche, hein, bien sûr. Hein. Papa Volti. Ouvre pas la bouche, elle pue, dégage. <rire> voilà <rire> <rire> Non mais. Eh, ah, franchement, il n'y a pas non, un ouais. seul candidat. C'est non à Franchement c'est non <rire> Allez, eh, bon allez, c'est quasiment la fin de ce man in Japan. Publicité <rire> <rire> ah, Un chien qui parle. Tout va bien. <rire> allez, <'est>... What the <rire> fuck Allez oui, bien sûr Salut, à la prochaine Parce que là, est, tout est normal Non, non ça marche pas. pas Allez <rire> Mais si, ouais, ouais, chaque... Je veux avoir un chien comme ça, pareil Moi, ouais, je veux la même queue Eh ah, oui, <rire> <rire> ben voilà, c'est déjà <rire> fini, les geeks C'est la fin, les geeks Première, euh... euh, bah merci de... Merci, encore à chaque fois Ouais. Et euh, bah de toute façon à très vite pour un deuxième matin japan hein Ouais, dans quinze jours exactement, ouais, pas, pas rien. Voilà, plus proyein hein Donc n'hésitez pas à commenter, euh, voilà. On est là pour évoluer, grandir tous ensemble et... Je t'aime, mon docteur merci Salut Homer What the fuck